Attends, mais je te reconnais. Allez, allez, Youri le YouTuber. Rudeus dans Mushoku Tensei, c'est ça? poule, dans Toy Story 2. Je sais pas si vous vous rappelez, mais euh, je vous avais demandé sur Twitter de me poser des questions pour la prochaine FAQ. Il y en a qui m'ont fait des dissertations, hein? Mais il y a de bonnes questions. Alors, on commence. Première question, pourquoi t'es beau Moi, beau Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non. Combien d'heures sur Elden Rings Alors, vous me connaissez, je suis quelqu'un d'assez modéré, hein, évidemment. Moi, je pense que le travail devrait aller avant le jeu. 95 heures de jeu. D'ailleurs, on a fait tout ça en live, hein, donc euh, si vous voulez, le lien est en description, ici. Moi. Prochaine question, pourquoi Yorin, comme pseudo, pour faire parler ceux qui n'ont pas de langue et accessoirement parce que j'ai beaucoup joué à Trove. Pourquoi t'as commencé Youtube Euh, bah, pour la fame, euh, l'argent, les putes, comme tout youtubeur quoi hein. D'où t'es venue l'idée de faire des petits passages de fiction dans tes vidéos Bah parce qu'en vrai, de base, je voulais sortir un petit peu du euh, modèle classique de youtubeur manga animé, ceux qui présente des trucs sur un fond d'image, etc. Moi j'ai, euh, moi j'ai voulu apporter une sorte de petite dimension euh, humour, euh, divertissement, vous savez, un peu comme euh, des sketchs ou euh, des euh, podcasts un peu à l'ancienne. En vrai, ça rythme bien les vidéos, hein, dans ses débuts, c'était peu plus cringe et euh, pas drôle que ça l'est aujourd'hui mais finalement euh, ça a bien évolué donc je suis vachement content et euh, bah ça plaît aux gens Vous voyez euh, moi de toute façon tout ce qui pourra plaire aux gens d'une façon ou d'une autre dans un format vidéo bah je le rajouterai ça, ça rendra que la vidéo meilleure Vous voyez que penses-tu des gens qui regardent du hentai euh, en tant que grand consommateur euh, pardon euh, en tant que euh, en tant que non euh, non grand consommateur de eh bien personnellement je n'en pense rien je pense que c'est plus leur problème que le nôtre. Faut quand même réaliser au bout d'un moment que ce sont des dessins. Jujutsu Kaisen le film ou Demon Slayer le train de l'infini, lequel préfères tu Oh là, oh là, il y, y avait eu genre un petit, un petit débat sur Twitter parce que les gens ils s'amusaient beaucoup à, à dire que Demon Slayer c'était supérieur au film de Jujutsu Kaisen et tout. Et inversement, et les gens ils disaient non, mais faut arrêter de comparer tout et n'importe quoi à la hausse. Ça avait fait juste un tout petit peu de bruit. Mais, mais juste un tout petit peu. Donc euh, honnêtement, moi perso, j'en ai rien à foutre. Je, je comprends pas comment les gens peuvent se sentir autant concernés qu'on compare une œuvre à une autre. Et qu'on dit qu'on a préféré celle-là à son œuvre préférée. Genre, euh, ça reste un avis, c'est ultra subjectif de base, on devrait en avoir rien à foutre du tout, hein, évidemment. Ça, ça se passe pas vraiment comme ça dans, dans la communauté anime-manga, c'est dommage. Donc, bien évidemment, je préfère le film de Demon Slayer, je le trouve largement supérieur. Ton avis sur le terme puant que la communauté qui regarde que des shonen et qui dénigre le reste nous donne En fait, dans la sphère populaire de la communauté anime-manga, il y a beaucoup de gens qui traitent les autres personnes qui regardent beaucoup de romances, d'Echi, de Life of life, il les traite de puants, parce que euh, ils ne font que regarder que ça, ils adorent le genre, etc. Voilà, genre, il y a beaucoup de débats par rapport à ça, et moi, je trouve que le vrai puant, c'est euh, des gens qui ne regardent que des et qui ne le regardent que pour ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Pourquoi vous vous obstinez à regarder que des Pourquoi le genre vous intéresse tant je... Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Si tu veux vraiment te pougner sur quelque chose, tu vas sur des sites spécialisés. Moi, je, je sais pas. Tu vois, mais qui, sérieusement, se pougne sur un animé quelque chose que j'arrive vraiment pas à comprendre pour le coup euh, pour moi pour moi la vraie définition de puant c'est ça tout le reste ça en est pas c'est des gens qui apprécient le calme la beauté euh, l'art euh, les relations humaines euh, si vous voulez voilà genre vraiment pour moi le reste ça en est vraiment pas du tout après moi le vrai problème je trouve que c'est pas ça hein. moi le vrai problème que j'irais trouver dans tout ça c'est que ces derniers temps on se soucie peut-être un petit peu trop du goût des gens euh, genre viens là que toi tu es impuant toi tu regardes ça toi tu pas de virilité toi tu en as moi je regarde pas pour ça je regarde pas pour ci ah ouais tu regardes pas pour ça, bah attends, tu devrais regarder, parce que moi je pense qu'on devrait juste se mêler de nos oignons parfois, hein, l'expression est plutôt bien, si vous ne voulez pas commencer un anime parce que ça ressemble trop à quelque chose que vous aimez pas, ou euh, pour diverses raisons, vous, vous avez le droit, si vous voulez commencer un anime pour telle et telle raison, vous avez le droit aussi, hein, ça ne devrait pas être euh, du souci des gens, et ni euh, du débat de plusieurs personnes sur twitter, si vous trouvez que ça ne fait pas assez viril de commencer des animés de romance, bah ne commencez pas des animés de romance, si vous aimez les romances et que vous voulez commencer pour diverses raisons, bah commencez les romances, qui ira vous casser les couilles alors que vous regardez un animé Personne Pourquoi les gens qui regardent la vidéo n'ont pas encore mis de like Putain mais ça c'est vrai, pourquoi foutez pas de like la merde là-haut oh, no Putain, hein, en vrai c'est quelque chose que je demandais beaucoup avant, genre euh, c'est vraiment le passage obligatoire de tout youtubeur de demander like, abonnement et tout, mais euh, je sais pas si vous avez remarqué dans les dernières vidéos, j'ai totalement arrêté de faire ça, hein, littéralement. c'est pas la peine, genre vraiment une vidéo ne va pas spécialement mieux marcher si vous dites aux gens bombardez les likes, bombardez les commentaires, bombardez les abonnements, les gens ils ont pas que ça à faire, et ils savent très bien cliquer sur un bouton, si le mec il apprécie vraiment le youtubeur en question et tout, il va pas mettre un like parce que le, le mec lui a dit, il va mettre un like parce qu'il apprécie vraiment le contenu, et pour ça y a pas besoin de le dire en vrai, je pense que c'est tellement ancré dans la mémoire collective des gens qu'aujourd'hui c'est même plus la peine de le faire, ça fait que te prendre 20 secondes dans l'intro et ça fait juste chier en fait Prononces tu le X dans Spy X Family Bah du coup oui, et pour bien trigger les fans, je dis même Hunter X Hunter, on est vraiment à un degré d'insolence Est-ce euh... qu'il t'arrive de te laisser tenter par les VF pour les animer. Alors en ce moment, vraiment beaucoup, oui. Vraiment en ce moment, je suis en train de me faire une redécouverte entière des VF. Récemment, je me suis regardé Black Lagoon en VF, je me regarde en ce moment yu yu Hakusho en VF, et vraiment, je commence à de plus en plus apprécier la VF, et surtout les VF bien faites. De toute façon, tu sens quand une VF est bien faite, hein. Genre, ils sont pas là en train de te surjouer une voix qui sont pas du tout la leur. Donc euh, vraiment en ce moment, vraiment beaucoup plus, et euh, j'encourage même les gens à regarder de plus en plus en VF, parce que vraiment, le travail de nos doubleurs, des fois, ils sont... Magnifique, vous imaginez pas. Vois-tu le fait que les animés se soient extrêmement popularisés ces dernières années comme une bonne chose? Alors euh, oui et non, oui, parce que on a besoin de cette popularité pour avoir plus de nos œuvres préférées. Hein. Les suites de nos animés préférés sont produites parce qu'elles ont beaucoup marché et du coup ça se popularise extrêmement, c'est normal, c'est le déroulement logique des choses, comment ça se répand aussi, la disponibilité. Tout ça on l'a grâce au fait que ça marche. Hein. Avant tout, c'est quelque chose de commercial, c'est normal. Et non, parce que le problème c'est que nos œuvres préférées soumises au au grand public, sont souvent euh, dévalorisés, parce que la plupart des gens ont des goûts de merde, voilà je le dis, c'est exactement comme ça qu'on se retrouve avec des saisons 2 de Rent Girlfriend, et toujours pas de saison 3 de Noragami, c'est comme ça qu'on se retrouve dans ce genre de situation, et après dernière chose, pourquoi je pense que ce n'est pas tellement une bonne chose, c'est qu'avant euh, on avait un public de niche, hein. genre tu t'en foutais un petit peu de tout ce que tu disais, tout ce que tu faisais, ça avait pas de répercussions, parce que les gens ils avaient pas encore ancré dans leur tête que ça c'était cringe, ça faut pas faire, ça c'est la honte, ça faut pas parler, ça c'est trop ci, ça c'est trop là, voyez, ça c'est la pauvre. Popularisation sur Internet qui a fait que certains codes et certaines catégories se sont créés qui ont fait que diviser les gens finalement. Aujourd'hui, euh, je suis sûr que même si tu vas faire le Google dans la rue juste deux minutes, tu auras je sais pas combien de personnes qui vont venir te filmer juste pour faire euh, quelques likes sur TikTok. Donc aujourd'hui, le, le regard constant d'Internet sur tout et n'importe quoi, donc nos passions, nos loisirs, nos occupations font que euh, on est vachement limité par rapport à avant où c'était juste un public niche et on pouvait parler de tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est peut-être la seule chose que je regrette. Autrement, quand même, il y a beaucoup d'aspects et ça on peut pas nier <rire> évidemment la waifu ultime selon toi Amélie Amélie de hiruma -kun, vraiment, euh, elle est grande, elle est puissante, elle est sûre d'elle, elle est pas très très loin des clichés euh, de la plupart des tsundere, waifu, etc, vous retrouvez partout, mais elle est vraiment très appréciable pour moi, donc euh, c'est pour ça que je la mets là. Alors attention, je ne suis pas dans tous les délires, oui, euh, waifu, euh, c'est ma femme, vraiment, je veux m'épouser avec, j'adore, hein, pour moi, euh, je suis quand même un peu loin de ces délires, pour moi, waifu, ça veut juste dire ton personnage féminin préféré, c'est pas la meuf avec qui je veux me marier, etc, hein. c'est des dessins, oh la merde, tu comptes faire des vidéos autres que des suites d'animés Alors, c'est là qu'on va pouvoir voir les gens qui sont là depuis un petit moment et les gens qui viennent de tout fraîchement débarquer. Parce qu'au tout début de la chaîne, on pourrait dire ça en vrai, hein. Avant, dans mes premières vidéos, vraiment, les suites d'animés, saison 2, saison 3, c'était vraiment des trucs que je mettais grave en avant. C'était vraiment le sujet principal même de la vidéo. Aujourd'hui, avec le temps, mon contenu a vachement évolué. Et maintenant, les suites d'animés, saison 2, etc., c'est plus des trucs qui sont vachement adjacents, secondaires. C'est une petite complémentarité à ma vidéo, vous voyez C'est plus pour le côté utilitaire et parce que j'aime bien débunker euh, ce genre de truc. à la rigueur, ça représente 15 voire 20% de la vidéo euh, la plupart du temps, mais c'est vraiment loin d'être ce que je fais aujourd'hui, donc vraiment oui. Je fais d'autres trucs que des suites d'animés, évidemment, genre ce n'est pas le concept en soi-même aujourd'hui. Salut mon ref, un gros bravo pour T50K, voici ma question. Y a-t-il un moyen de te voir en convention dans le sud à l'avenir Euh ouais parce que pour ceux qui savent pas, je suis marseillais, hein. Putain de merde, je sais pas si ça se remarque bien ou quoi, mais ouais, je suis Marseillais, je suis dans le sud, évidemment. Le soleil est les lila. Donc oui, en convention, j'y vais, des fois j'y vais, je t'avoue que ces dernières années j'y suis pas allé, là, pour les deux ou trois ans qui sont passés, là j'y suis pas allé. Parce que souvent, souvent c'est un peu la même chose, c'est un peu répétitif. Il y a certains events qui sont intéressants. Par exemple, quand ils avaient invité euh, Brigitte Le Cordier à la Japan Expo Sud, je sais plus quand, mais j'y étais et j'ai eu un petit autographe. J'étais vachement refait. Et autrement, pour les années après, j'étais plus tellement intéressé d'y aller. Mais si pour la prochaine fois, il y a moyen d'organiser ça avec quelques abonnés, qu'on se retrouve, qu'on s'amuse et tout, qu'on fasse ce, ce genre de délire à plusieurs, dans ce cas-là, je suis vachement chaud. Hein. La Japan Expo Sud, si vous voulez m'inviter, je suis la porte à côté, hein. Clin d'œil, clin d'œil. Le rat. Discret, prudent. Est-ce que t'es en couple Moi, vous savez, c'est le genre de question qui relève de la vie privée que je pense qu'il ne devrait pas être répondu. Euh, je suis quand même partisan du fait que vous devriez plus vous intéresser au contenu de la personne plutôt que la personne elle-même. Je suis célibataire. Voilà. Je... Depuis combien de temps regardes-tu et lis des mangas et animés Alors sans vous mentir, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, genre je pense il y a 3 ans à peu près, c'est un collègue que vous connaissez peut-être sur Discord, qui m'a fait un petit peu revenir dans le bail des animés et mangas japonais, il m'a fait redécouvrir un peu tout ça, et je suis totalement replongé là-dedans, parce que moi petit, je ne jurais que sur Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, et un petit peu de Goldorak à la rigueur, hein. mais petit, je réalisais même pas que ce que je regardais, c'était des animés japonais, hein. pour moi, Dragon Ball, c'était de la même trempe que des animés, américains, comme Bob l'éponge et autres, <rire> vous, vous vous rendez compte ou quoi C'est laquelle VF que tu as préférée parmi toutes celles que tu as vues Black Lagoon, vraiment, hein, c'est VF, masterclass mon ref, bientôt j'en parlerai en vidéo, ne vous inquiétez pas. Salut Yorine, petite question, est-ce que tu as un petit rituel que tu fais avant de faire une vidéo, car franchement tes vidéos sont les meilleures Alors merci beaucoup mon ref, ça fait, ça fait grave grave plaisir, euh, Du petits rituels, alors non, j'en ai pas spécialement, moi je sais que ce que je fais quand je regarde un animé, c'est que souvent je m'épose et quand j'ai une idée qui germe, genre souvent je note euh, sur un bloc notes etc les idées les différents axes et tout de développement genre en fait l'écriture d'une vidéo je le vois un petit peu comme une, un commentaire de texte ou une dissertation c'est que j'ai une idée j'ai une idée sur un thème général donc un peu comme un axe à développer et je le développe et finalement ça fait un petit peu l'analyse que vous voyez dans les vidéos je développe je développe l'idée avec euh, ce que j'ai regardé mon vécu les autres refs que j'ai et euh, les quelques petites blagues que j'ai pu noter sur mon téléphone entre deux quand je regardais l'animé. Hein, et en tout ça fait la vidéo que vous voyez la plupart du temps donc j'ai pas de rituel particulier mais beaucoup d'étapes de création pour faire le texte qui est quand même la base de la vidéo donc c'est ça que vraiment je peaufine le plus au fur et à mesure que je regarde l'animé pour lequel je vais parler en vidéo quel projet pour la suite alors en vrai euh, j'aimerais juste continuer à faire des vidéos qui sont toujours plaisantes à regarder toujours drôles, toujours divertissantes, toujours intéressantes à regarder pour les gens et voilà non continuer sur cette voie là et euh, toujours faire mieux et faire mieux encore peut-être que euh, peut-être que dans un an le contenu aura rien à voir avec ce que je fais actuellement un an avant moi je pensais que les vidéos que je faisais il y a un an avant elles c'était super bien. C'était euh, c'était l'apothéose de mon art. Un an après, moi je trouve que mes vidéos actuelles elles sont super. Et que au contraire, mes vidéos d'un an avant elles plus la merde. Donc peut-être qu'un an après on évoluera encore, euh, on peaufinera encore un petit peu le format, on ira. On finira par débouler sur un type de vidéo qui plaira à plein de gens. Et peut-être qui sait, je deviendrai euh, une petite référence dans le YouTube manga français. Bravo pour les 50K et ma question sera, es-tu satisfait de ta communauté? Déjà, merci beaucoup mon ref, ça fait très très plaisir. Pour la communauté, en vrai, oui. Vraiment. Pour ceux qui me suivent sur Twitch ou euh, sur Discord, de toute façon tous les liens sont en description pour ceux qui ne le sont pas encore, euh, bah franchement moi ça me fait grave plaisir. Mon quotidien est rythmé de personnes qui viennent me parler, qui me font des conves, on discute de tout et de rien sur Twitch en live, même si on est 20, des fois on n'est pas beaucoup Il Y a des gens que je connais qui sont là tout le temps, Il y a une certaine accoutumance qui se crée, et euh, retrouver tout le temps les mêmes personnes qui viennent te dire bonjour, comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé, je compte faire ci, ça, ça et tout, c'est génial, je vis ma meilleure vie, les gens de ma communauté me supportent à 100%, ils Apprécie le contenu que je fais et les efforts que je mets là-dedans, même quand c'était nul, il y avait des personnes pour, pour me soutenir. Je ne pourrais pas demander meilleure communauté que ça, réellement. Toujours en commentaire sous cette vidéo YouTube, je suis sûr que je vais retrouver des gens que je vois souvent en commentaire. Et ça, c'est quelque chose vraiment que on ne pourra pas enlever. C'est un vrai plaisir. Vous, vous imaginez pas. Donc voilà, merci beaucoup, merci beaucoup pour ce que vous apportez au quotidien. Vous imaginez pas euh, la vie qui est la mienne maintenant après avoir commencé YouTube. Euh, la vidéo commence à être un petit peu longue, donc je sais même pas si vous pourrez être là, mais voilà, cœur sur vous, cœur à, à tous les habitués, à tous ceux qui sont souvent là, en général sur le Discord, en live sur Twitch, euh, en commentaire sur YouTube. Enfin voilà, ça me fait vraiment grave grave plaisir. Vous imaginez pas. Un avis sur la commu anime. Alors euh, c'est une longue longue question. Je n'aurais pas le temps d'y répondre ici, mais genre en fait euh, de nos jours la commu anime manga, elle est tellement dispatchée et dispersée de par plein de catégories et sous catégories et différents types de personnes qui incarnent cette commu anime manga que finalement on n'est pas si soudés que ça. Et ça engendre du coup euh, tous les problèmes d'aujourd'hui par rapport à cette commu-là T'as quel âge, et comptes-tu faire des fit un jour Sinon continue, j'adore Merci beaucoup mon ref. je continue évidemment, c'est pour ça que je fais cette FAQ J'ai euh, j'ai actuellement 20 ans, donc je suis vachement jeune mine de rien, et est-ce que si je compte faire des feats un jour, alors oui, mais que avec des personnes que vraiment je m'entends super bien avec hein, Vraiment, il n'est pas question que je fasse ce genre d'apprécier des gens derrière la caméra, faire, oh, trop bien, trop délire, trop fun, oh, regardez Oh non mais non Alors que vraiment les mecs, je m'entends pas du tout avec eux, voyez Je vais vous donner une petite anecdote, et c'était quand j'étais allé dans lavant avant-première de du film Jujutsu Kaisen 0 euh, à Paris, c'était le 13 mars un truc comme ça, je je, je sais plus. On était à lavant première donc euh, pour ceux qui savent, il y avait beaucoup beaucoup d'influenceurs qui se réunissaient là-bas et dans ce lot d'influenceurs, il y en avait beaucoup que je connaissais, il y en avait beaucoup à qui j'ai parlé, il y en a beaucoup que même on était collègues, vous voyez Et c'est là que j'ai vraiment pu expérimenter euh, les gens avec qui vraiment j'avais réellement contact et les gens avec qui euh, vraiment il <rire> y avait que dalle, il y avait que dalle. Ils avaient même un groupe Twitter ou euh, Discord et tout, je je, je sais plus exactement. Où Justement, il y avait tous les youtubeurs manga animés qui étaient réunis et qui se parlaient entre eux pour se réunir dans un lieu. Voilà, normal. Et ben dans ce groupe, euh, devinez qu'ils n'y étaient pas. <rire> mais en tout cas, il y a zéro drama, zéro truc, hein. Vraiment, c'est juste moi, personnellement, qui suis pas tellement dans le délire des youtubeurs manga. La pire commu anime manga selon toi. Alors, euh, j'ai pas envie de me faire beaucoup d'ennemis, pas particulièrement, voyez. Euh, je suis pas. Je suis pas très très chaud, hein. Salut Yorin, félicitations, même si tu mérites plus. Peux-tu me dire avec quel matériel tu filmes Alors, merci beaucoup, mon ref. Euh, moi, je m'estime. Déjà très heureux de ce que j'ai Et euh, niveau du matériel Vraiment euh, là Attention euh, youtubeur 50k en action Gros budget Je filme avec mon téléphone Pour les plans Qui nécessitent un peu plus De dynamisme Pour certaines vannes Etc J'adore me rapprocher Etc Et euh, pour les plans normaux euh, De caméra comme ça C'est juste ma caméra euh, Attendez je vais vous filmer ça Hop Pour le coup C'est juste ma webcam euh, Logitech Qui me filme Avec euh, un petit éclairage Qui m'a coûté 15 balles Voilà Il n'y a vraiment pas besoin De beaucoup pour commencer Youtube hein, Vous voyez <rire> Donc voilà Je pense avoir fait le tour Merci beaucoup pour vos questions Je suis content D'avoir atteint ce palier sur YouTube, vraiment, je peux m'estimer vraiment beaucoup heureux au vu du contenu que je fais. Je suis vraiment content d'avoir une telle commune qui est tellement présente. Ça me fait grave, grave plaisir. Vous imaginez pas la chance que j'ai. Je la réalise, mais en tout cas, c'est bien. Et on peut se retrouver semaine prochaine pour une autre vidéo. Donc voilà, alors là, je ne vais pas bégayer puisque c'est la fin. J'ai souvent l'habitude de le faire. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me, vraiment, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Go bye Je sens que ce matin va être une pure soirée